Hello, moi c'est Regina et aujourd'hui avec Makeup Forever, on se prépare pour le show Kenzo Fall Winter 2023. Suivez-moi! L'inspiration c'était Shiny Fairy Sirène. On a utilisé le crayon Artist Color Pencil en teinte Endless Cacao avec le rouge artiste en Forever Matte. Pour les yeux, on a utilisé le Starlit border pour un effet chromé.